Une nacelle en silence est une chanson chrétienne figurant dans le recueil Chant d'espérance numéro 129 en français. Cette chanson parle de la confiance que nous devons avoir en Dieu et de la sécurité que nous pouvons trouver en lui, même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des difficultés dans notre vie. Le refrain de la chanson est le suivant En sûreté sur la vague. Dieu, tu me conduiras. Et l'orage qui m'assiège ne me troublera pas. Cela signifie que même, si nous sommes comme une nacelle sur une mer agitée, nous pouvons être en sécurité et en paix en sachant que Dieu nous guide et nous protège. La chanson encourage également les croyants à ne pas craindre les difficultés ou les tempêtes de la vie, mais à se fier à Dieu pour leur fournir la force et la persévérance nécessaires pour traverser ces moments difficiles. La chanson parle également de la paix que nous pouvons trouver en Dieu, en particulier dans les moments de silence et de solitude. Le deuxième couplet se lit comme suit. Dans la paix de la montagne, dans le calme du vallon, dans l'heureux silence, je médite ta leçon. Cela encourage les croyants à chercher la paix et la solitude dans leur vie pour pouvoir se concentrer sur la présence de Dieu et sur les enseignements qu'il nous donne. En résumé. Une nacelle en silence est une chanson de confiance en Dieu qui encourage les croyants à se tourner vers lui pour trouver la sécurité, la paix et la force nécessaires pour traverser les défis de la vie. Je vous invite à écouter la chanson. N'oubliez pas de s'abonner. Aimez et partager la chanson pour que d'autres âmes puissent être bénies également. Baby mm -hmm. Souvent dans la vie, nos sont Bien que tout nous, Jésus-Christ, prenne nos You yes.